Tu reconnais cette sensation de colère qui se manifeste quand t'as rien d'autre à faire que de penser. Penser à des regrets, à ce que t'aurais pu faire de mieux, aux occasions que t'as ratées. Et d'un coup, cette colère se transforme en volonté. En volonté de se rattraper, de changer le monde, d'inspirer.